Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour cette semaine du 26 mars au 1er avril. En ce qui concerne l'ambiance de cette semaine, eh bien, le soleil est entré très, très récemment en bélier. Je vais donc vous parler des qualités du bélier dont vous pouvez vous inspirer tous. Hein, évidemment, vous avez tous le bélier dans votre zodiaque obligatoirement. Hein, donc, il faut vous inspirer de son esprit d'entreprise, de sa détermination, de sa capacité à réussir les choses, à tout prendre comme un défi, un challenge, à être dans la compétition. Bon, je vous dis pas d'être euh, exclusivement comme ça, mais il y a certains moments de votre vie où vous aurez besoin hein, forcément d'avoir euh, de cette énergie, de cette vitalité euh, qui caractéristique vraiment le bélier. Alors c'est vrai, euh, si on veut être un petit peu moins positif, il a parfois mauvais caractère, il peut s'emporter euh, facilement, hein, comme on dit, il monte vite euh, dans les tours. Alors vous aussi vous pouvez hein. ça il y a peut-être des situations qui vous euh, mettront euh, en colère, mais bon ça passera vite parce que avec le Bélier tout passe très vite, c'est euh, de l'instantané, hein. il, il vit vraiment. Dans le moment présent, alors je vous conseille vous aussi de vivre dans le moment présent et de ne pas euh, tirer de conclusions s'il y a des situations euh, un petit peu conflictuelles, parce qu'avec le bélier, hein, il y a toujours un petit peu de, de conflit dans l'air. Mais on se sort de tout avec la volonté, avec la, euh, le dynamisme, l'optimisme qui caractérise ce signe. Alors, ceux qui vont être euh, les plus impactés, ce sont les premiers des camps. Hein Donc, les premiers des camps, du bélier, des gémeaux, du lion. Euh, bon, la balance, hein, ça peut être l'un ou l'autre, positif ou négatif. Le sagittaire et le Verseau, vous serez tous, vous baignerez dans ces énergies, ces vibrations... Euh, euh, extrêmement euh, dynamique et positive. Alors ceux qui seront, euh, disons, euh, peut-être plus euh, impactés par le côté coléreux hein, ou trop euh, réactif du, du bélier, eh bien, ce sont euh, les cancers, les capricornes, les balances. Hein, Essayez euh, de premier décan toujours de ne pas être trop réactif. Dans le domaine de vos activités, euh, nous parlons de Mars et Mars vient d'entrer euh, en cancer. Euh, c'est une planète qui prend de l'importance cette semaine et dans les semaines qui viennent, étant donné que c'est la planète maîtresse du Bélier. Donc, euh, prêtez attention euh, à ce que je vais vous dire, parce que quand elle est en cancer, Mars est dans un signe d'eau. Donc, elle est certainement moins agressive et puis elle se fait, euh, si vous voulez, en cancer protectrice de la famille. Euh, disons que le désir qui est représenté par Mars, euh, ce désir euh, pour vous est de euh, vous occuper davantage peut-être de votre famille, parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez là, que vous ne faisiez pas assez ceci ou cela. Euh, en tout cas, bon, il euh, y, y a cette euh, interprétation. Il y a aussi le côté maison. Hein, avec Mars en 4, c'est le secteur 4, donc peut-être que vous allez faire des travaux euh, chez vous, des travaux euh, d'embellissement ou de euh, réparer quelque chose qui était cassé, ou vous pouvez aussi euh, vous demander, euh, vous poser la question, à savoir si vous n'allez pas déménager. Souvent avec un Mars en 4, euh, enfin en 4, le cancer c'est le quatrième signe hein, par rapport au bélier, donc, euh, si vous voulez, il y a euh, souvent euh, l'envie de déménager, ou même euh, carrément le fait euh, de déménager, parce que Mars, finalement, euh, euh, disons que ça affiche un petit peu le, le désordre. Hein, euh, on est dans l'action, dans l'action pure. Hein. Alors, quand elle est en cancer, il y a aussi un petit peu trop de réactivité, parce que euh, c'est le signe des émotions. Donc là, euh, Mars s'imprègne, si vous voulez, du, du signe, de, de la sensibilité, de la susceptibilité aussi du signe, et ça expliquerait que certains d'entre vous euh, vont se mettre euh, plus facilement en colère que d'habitude, ou vont être euh, hein, euh, vraiment dans des, euh, hyper réactifs, euh, comme on dit. Alors les signes qui vont profiter euh, finalement de ce Mars euh, en Cancer, euh, parce qu'ils vont en retirer des énergies positives, ce sont les Poissons, les Scorpions, les Taureaux et les Vierges, évidemment. Alors après, il y a quatre autres signes qui vont peut-être euh, être un petit peu plus en, en difficulté avec leurs émotions, ce sont les Béliers, les Balances, les Cancers et les Capricornes. Et même si j'ai pas cité votre signe, vous avez peut-être des planètes qui sont en rapport hein, avec ce Mars du Cancer. Enfin, euh, dans le domaine euh, Sentimental, affectif, avec Vénus, nous avons cette semaine une rencontre en Taureau entre Vénus et Uranus. Et ça se passe dans le deuxième décan du signe. Donc, ça peut aussi bien être positif que moins positif. Hein donc, au positif, une conjonction entre Vénus et Uranus, ça peut donner le coup de foudre. Hein. Vous, ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas, vous rencontrez quelqu'un et tout de, tout de suite, il y a hein, un petit lien qui se crée, ou alors euh, vous êtes persuadé d'avoir rencontré euh, la personne de votre vie. Euh, donc ça, bon, j'exagère peut-être un peu, hein, mais bon, c'est le côté soudain. Hein, imprévu, euh, le fait que euh, ça vous tombe dessus sans que vous le vouliez. Alors maintenant, on peut aussi euh, imaginer que vous rencontrez quelqu'un par les réseaux sociaux, euh, à, parce que des amis vous, vous présentent euh, quelqu'un. Euh, et si vous êtes en couple, eh ben, on peut penser qu'il y a un, un beau retour de flamme, hein, un renouveau, hein, surtout euh, sur le plan euh, sexuel, ça peut… Euh, hein, marcher très bien. Alors les signes qui vont être en, en phase avec euh, cette euh, conjoncture, eh bien euh, les cancers, euh, les capricornes, les vierges et les poissons, hein, ça vous fera des frissons euh, un petit peu partout. Alors le côté moins positif de cette conjonction entre Vénus et, et Uranus, c'est évidemment le, le côté soudain qui est toujours là, hein, peut-être imprévu, qui fait que eh bien il y a une grosse dispute avec euh, votre chéri ou alors vous parlez même euh, bon d'une grosse remise en question, mais ça fait longtemps que ça dure hein, parce que Uranus est et dans cette position depuis un certain temps, là, euh, Vénus vient l'activer finalement, euh, donc ça peut représenter une remise en question, ça peut représenter aussi une rupture, enfin des allers-retours, vous voyez, dans une relation euh, qui manque de stabilité. C'est surtout ça que vous pouvez ressentir, ce, ce manque de stabilité euh, qu'on qu ressent toujours avec euh, Uranus. Alors bon, euh, Comment lutter contre Il n'y a, a pas tellement de moyens hein, de lutter contre que simplement de se dire que il vaut mieux euh, calmer les choses et vous dire que euh, le temps, le temps peut être votre allié dans cette affaire. Donc les signes qui, euh, du deuxième décan euh, qui vont euh, être sensibles à cette euh, interprétation de la conjonction, et eh bien euh, évidemment les taureaux, hein, puisque ça se passe chez vous, les lions, les scorpions et les verseaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous pouvez nous retrouver bien entendu dans le live du mardi soir et également euh, sur nos réseaux sociaux, sur le site celastro.com et puis avec Zoé, nous donnons des consultations, vous pouvez vous inscrire. Je vous souhaite une bonne semaine.